Salut à tous, c'était le dernier épisode de cette session, on va essayer d'en faire bientôt. Je voudrais remercier ma grosse doute pour avoir participé à cet épisode. Je vous ai évidemment mis sa chaîne en description. On espère, Sweet Nilek et moi, que cette première session vous a plu et on vous dit à bientôt